Bonjour, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, nous allons parler de 15 utilisations de l'huile de coco. L'huile de coco, pour moi, c'est une révélation, mais depuis 2-3 ans, je l'utilise pour énormément de choses. Je vous fais la liste maintenant. Donc, première chose, euh, ben, tout simplement, comme hydratant, comme baume, beurre corporel, ce que vous voulez. Je vais aussi l'utiliser du coup pour faire des massages des massages anti cellulite, des massages relaxants, des massages visage anti-âge on m'a beaucoup demandé ce que je mettais sur mon visage et en fait c'est uniquement de l'huile de coco euh, donc voilà et j'ai régulièrement, on me demande régulièrement quel âge j'ai j'ai 33 ans, bientôt 34 et euh, voilà le, je fais pas grand chose je me mets juste de l'huile de coco quand j'y pense et quand j'y quand pense, je me fais un massage anti-âge. Voilà, c'est tout. <rire> Maintenant, je ne me maquille pas tous les jours non plus. Ensuite, justement, en parlant de maquillage, l'huile de coco peut me servir comme démaquillant. Donc, qu'est-ce que je fais La réponse en image. L'huile de coco va être aussi mon allié pour mes lèvres. J'ai les lèvres très sèches parce que je ne bois pas assez. Du coup, dès que j'y pense, je me mets une petite petite goutte d'huile de coco sur les lèvres. Je me suis même fait, je ne sais pas où je l'ai mis, je crois que je l'ai mis dans mon sac de sport. Euh, j'ai réutilisé euh, le contenant d'un anti cerne que j'ai bien nettoyé et j'ai mis de l'huile de coco dedans. Donc quand j'y pense, je le mets en mode baume à lèvres, rouge à lèvres et voilà. Ensuite, vous pouvez aussi utiliser l'huile de coco comme déodorant. Comme vous le savez, dans ma recette de déodorant que je vous mets en carte, euh, qu'est-ce qu'on utilise comme ingrédient principal C'est l'huile de coco et du bicarbonate. Vous pouvez aussi utiliser du bicarbonate tout seul sans l'huile de coco, tout comme vous pouvez utiliser l'huile de coco toute seule. Euh, aussi, ça peut dépanner si besoin. Ensuite, je vais aussi l'utiliser pour les vergetures. Donc, vous savez, j'ai eu deux enfants, mais même on a des vergetures avec les hormones. Euh, l'adolescence assez souvent mais vous pouvez l'utiliser pour aider aux, les tissus à se régénérer à se réparer à les atténuer les vergetures ne disparaissent pas mais ça permet de les atténuer et parfois même de les faire passer plus vite de la couleur rouge à la couleur euh, euh, cicatrice Vous voyez ce que je veux dire c'est blanc couleur peau un peu plus claire. voilà pour moi c'est blanc <rire> forcément <rire> ensuite vous avez, euh, vous pouvez aussi l'utiliser, je regarde un peu mon anti-sèche, vous pouvez l'utiliser aussi comme euh, gommage. Donc vous allez utiliser un peu d'huile de coco et puis vous pouvez utiliser du mar de café, ça pourrait faire effet anti Ou alors du sucre ou même du sel. Ce que vous avez sous la main dans la cuisine, vous en mettez un peu et vous faites un gommage maison. Si vous voulez d'ailleurs, euh, je peux vous montrer comment faire un gommage digne de spa à la maison, puisque j'ai une formation pour cela. Euh, je ne sais pas si vous le savez, mais en fait j'ai euh, quatre formations euh, pour pratiquer dans des spas ou même à domicile. Donc j'ai la formation massage californien, massage suédois, massage drainant soins des jambes lourdes, avec lequel j'ai vu justement le gommage, et massage anticellulite voilà voilà ensuite vous pouvez aussi utiliser il paraît alors là j'ai testé moi j'ai pas aimé il paraît qu'on peut utiliser l'huile de coco comme euh, crème à raser mousse à raser alors moi je n'utilise pas de mousse à raser j'utilise juste du savon j'ai essayé avec l'huile de coco j'ai pas aimé je trouvais que ça mon rasoir j'utilise un rasoir double lame de sécurité j'ai l'impression qu'il qui qu qu du coup n'arrivait pas à prendre les poils bref mais par contre, ce qui est vrai, c'est qu'elle est très très bonne pour après-rasage. Ça apaise tout de suite si vous avez des, des petites euh, irritations ou autres. C'est super. Voilà, voilà. Ensuite, ben forcément, vous pouvez aussi utiliser comme huile de cuisine. Surtout si vous prenez comme moi, une huile de coco vierge euh, qui est faite pour la cuisine à la base. Moi, c'est la marque Bioplanète, pression à froid. Elle est faite pour la cuisine à la base. Mais donc, tout ce qu'on met sur son corps, rentre dans son corps. Donc c'est super. Vous pouvez aussi l'utiliser comme après-soleil. Comme, comme de l'aloe vera, c'est pareil. L'huile de coco va venir vous aider à apaiser euh, votre peau après une exposition au soleil, voire même un coup de soleil. Ensuite, vous pouvez l'utiliser, alors ça... Ça se fait beaucoup euh, en Inde et avec la, la, les soins ayurvédiques. Ce qu'on appelle le oil pulling. Donc c'est en gros un bain d'huile, un bain de bouche à l'huile. Donc vous allez prendre une cuillère. Je vais vous montrer en image. Donc pour le bain de bouche à l'huile, vous allez simplement avoir besoin d'une cuillère. De votre huile de coco. Vous allez en prendre un petit peu. C'est un peu beaucoup ça d'ailleurs. Un petit peu, vous pouvez soit la faire fondre ou carrément la mettre dans la bouche et vous allez voir. Alors, vous pouvez aussi l'utiliser. Ben, donc je vous ai dit, c'est un très bon hydratant. Vous pouvez l'utiliser comme huile de massage. Vous pouvez aussi l'utiliser pour crème des mains, crème des pieds. Vous pouvez aller plus loin pour les pieds, mettez une bonne dose, genre deux doses. Votre chaussette est dormée, ça s'appelle d'ailleurs le soin de cendrillon. Et le lendemain, vos pieds seront magnifiques. Et pour les mains, ou même les pieds, vous pouvez utiliser comme nuit la cuticule avant de les travailler. Voilà, voilà, si vous, si vous travaillez encore vos cuticules, ou si vous en avez besoin. Euh, je regarde, qu'est-ce qui me manque Je crois que c'est tout. Si je ne vous ai pas dit le dentifrice, vous pouvez utiliser l'huile de coco comme dentifrice. Donc, euh, pourquoi c'est un antibactérien Et en gros, quand vous nettoyez vos dents, ce qui importe le plus, c'est le brossage. Vous pourriez très bien vous laver les dents sans rien. Juste le brosse, le, se brosser pendant 2-3 minutes, rincer à l'eau, bien le cracher pour enlever les possibles résidus, etc. Le brossage, c'est ce qui va faire... C'est ce qui va enlever la plaque et les possibles résidus coincés entre les dents. Maintenant, l'huile de coco va pouvoir vous rajouter ce petit côté antibactérien ou même euh, cicatrisant si vous avez des petits soucis. Et voilà par contre, je préviens, les premières fois c'est un peu étrange, il ne faut pas en mettre beaucoup, c'est un peu étrange et aussi ce qui surprend surtout, c'est que déjà ça ne mousse pas, bon ça ok, mais surtout vous n'avez pas de goût, ça n'a pas de goût de menthe ou d'autre, vous pourriez rajouter si vous voulez, mais bon moi je ne le fais pas. Euh, déjà quand je le prends du pot, je ne mets pas la brosse à dents comme ça, je le mets sur mon doigt et puis je le mets sur la brosse à dents pour éviter, euh, parce que la brosse à dents, même si je la nettoie de temps en temps et qu'on la change tous les 3-4 mois, il y a quand même des bactéries dessus, donc j'ai pas envie de mettre des bactéries dans mon beau pot d'huile de... de coco que je peux utiliser pour la cuisine. Vous voyez ce que je veux dire mmh. On peut aussi l'utiliser ben, pour les cheveux. Donc, euh, En fait, je le fais naturellement pour les pointes, après la douche, quand c'est mouillé. Mais aussi, vous pouvez l'utiliser comme masque, carrément comme masque pour les cheveux, masque d'huile euh, que vous laissez 20 minutes, une demi-heure. Et voilà, après vous le nettoyez bien et tout. vous avez vos cheveux bien nourris en profondeur bien hydraté, c'est super Voilà, c'est fini J'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à me dire si vous, vous utilisez de l'huile de coco, si vous avez une autre astuce à nous partager. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour pas louper les vidéos, parce que je n'ai pas un jour dans la semaine en particulier où je poste, donc si vous ne voulez pas les louper, cliquez sur la cloche. Et partagez, ça pourrait que m'aider. Et dites-moi si cela vous intéresse, euh, une vidéo euh, gommage, voilà. à la prochaine, ciao ciao